Allez, c'est bon. Super. C'est en direct. Ah, bonjour à tous. Je m'appelle Gabrielle. Je travaille chez Colibri autour du projet Oasis et j'ai la joie de vous accueillir pour le deuxième épisode de la web série Oasis Paillettes et Grelinette. Pour l'occasion, nous sommes allés à Mascobado, un habitat participatif autrement appelé Oasis, à Montpellier, et ils m'ont prêté cette énorme grelinette. Euh, pour illustrer mon propos. Paillettes et grelinettes, pourquoi Pour les paillettes, le symbole de la joie, la fête, le partage qui, qui est propre aux oasis, et la grelinette pour le rapport à la terre et l'attention à la souveraineté alimentaire. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'une oasis, elle a une définition très précise. Alors, je vais poser la grelinette, parce que ce oh, serait plus simple. Une oasis, c'est quoi C'est avant tout cinq grands invariants. Et cinq grands critères qui sont représentés ici. En cinq mots, c'est souveraineté alimentaire, éco-construction et sobriété énergétique, mutualisation, ouverture sur l'extérieur et gouvernance respectueuse. Alors, je vais prendre l'exemple de Mascobado, Mascobado l'oasis dans laquelle on est, pour pouvoir illustrer ces cinq points pour que ce soit un peu plus précis pour vous ce que c'est qu'une oasis. Alors, le premier point, c'est la souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Tous les habitats participatifs ou les oasis euh, ont dans leur identité une attention au rapport à la terre, mais c'est pas toujours très facile d'être complètement autonome. Donc, quand on est en ville comme Mascobado, un minimum de lien à la production euh, suffit. Par exemple, ici, il y a deux grands potagers. Combien d'hectares en tout euh, de... <rire> On coupe <rire> quelques dizaines de mètres carrés qui leur permet de produire une partie de leurs légumes et qui permet surtout de faire de la pédagogie auprès des enfants pour qu'ils voient d'où viennent la graine et d'où viennent ce qui enfin ce que donne la graine et ce qu'il y a dans leur assiette le deuxième critère c'est le la construction euh, euh, écologique et... Attendez, euh, euh, merci. Sobriété énergétique et éco-construction. Ici, les deux bâtiments ont été construits selon des principes bioclimatiques. Alors, je suis pas une experte, mais il y a 60 cm de cellulose, 30 sous le toit. Il y a énormément de bois, il n'y a pas de climatisation, un système de ventilation nocturne. Donc, Et même dans le choix des matériaux, il y a une grande attention portée euh, au côté un peu écologique. Le troisième critère, on peut dire que c'est la gouvernance participative ou respectueuse des besoins de chacun. Ici, par exemple, on a 23 foyers et toutes les décisions sont prises au consentement. C'est-à-dire que les volontés et les envies de chacun sont toujours prises en compte dès qu'il y a une décision qui est prise. On pourra revenir là-dessus plus en détail plus tard. Le quatrième, c'est l'ouverture sur l'extérieur. En 2017, Mascobado a accueilli quatre plus de 450 personnes hein, en visite. Le pari que fait cette, euh, cet habitat participatif, c'est que si on est heureux, si ça marche bien, eh ben, il suffit d'ouvrir les portes et de montrer aux gens comment on fait pour qu'ils fassent pareil à leur tour et qu'il y ait de plus en plus d'habitats participatifs et d'oasis en France. Donc on ouvre pour transmettre. Et le dernier critère, c'est la mutualisation. Alors là, bah, c'est simple, si vous avez regardé la visite un peu avant, à Mascobado, on mutualise les machines à laver, ça ne veut pas dire qu'on lave ses petites culottes ensemble, mais on mutualise les machines à laver. Les voitures, les outils, la grelinette, elle est à tout le monde. Euh... Les, parents les, les parents pour chercher les enfants, les maris pour s'amuser un peu plus. Euh... Non, pardon, énorme. Euh, voilà, donc ces cinq critères, ça définit l'oasis et l'habitat participatif. Et à chaque lieu, de les interpréter et de les mettre en œuvre selon ce dont ils ont besoin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer les habitants de Mascovado et leur permettre de nous expliquer comment ils ont fait pour monter leur lieu, comment ils le vivent aujourd'hui et ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi pour pouvoir donner des bons conseils à vous qui essayez peut-être de monter un lieu en ce moment. Euh, ce soir, il y a moi devant la caméra avec les paillettes et derrière la caméra, il y a Yann qui va être en co-animation, c'est-à-dire qui va récupérer tous vos commentaires en direct s'il y en a et me les transmettre. Donc si vous avez des questions à poser aux habitants, n'hésitez pas, écrivez sur Facebook, et Yann y fait le porte-parole. On peut déjà saluer Richard, Céline, Cédric qui sont avec nous, et déjà 44 personnes. Salut Richard, Céline, Cédric, n'hésitez pas à faire des compliments sur mes paillettes aussi. Je suis surtout là pour ça. Alors allons voir Fred, qui est un des fondateurs du lieu, et qui va nous expliquer rapidement ce que c'est que Mascobado. Alors attention, tour de passe-passe c'est ok. Alors Fred, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi ce soir et moi euh, pour plusieurs jours. Euh, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est que Mascobado Quand est-ce que ça a été fondé Alors Mascobado est un habitat participatif qui a, été, qui, a, qui a commencé en 2012. Donc le projet a commencé avec l'obtention du terrain qui avait été euh, identifié par la mairie. Donc en 2012, le groupe se constitue mm -hmm. et à partir de là pendant quatre ans, le collectif a travaillé pour pouvoir mettre en place à la fois les règles de gouvernance, à la fois apprendre à s'autonomiser et bien sûr après monter toute l'opération et tous les montages juridiques et financiers qui concernent l'opération immobilière. Donc en 2012, le projet commence et l'emménagement dans les lieux en août 2016, donc ça a pris quatre ans. Et en août 2016, du coup, on a tous emménagé en même temps. Et là, il y a eu une grosse entraide sur les déménagements et les emménagements où on s'est tous prêté main forte. Encore un, un bienfait de la mutualisation. On s'est tous prêté main forte pour porter les cartons et emménager dans, dans, nos, dans nos actuels logements qui étaient futurs mais qui sont maintenant nos actuels logements. Je confirme parce que moi, quand je déménage à Paris, euh, tout le monde est occupé. C'est un classique. <rire> euh, Combien il y a de familles chez Mascobado Alors, Il y a 23 familles qui représentent 56 personnes au total, dont une quinzaine d'enfants de moins de 15 ans, et puis après des adolescents, etc. D'accord. Euh, au niveau de la structure juridique, est-ce que vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, il y a du logement social Alors, Dans Mascobado, il y a de tout, parce que le montage qu'on a choisi permet d'avoir à la fois du logement locatif social, à la fois de l'accession sociale et à la fois de l'accession directe à la propriété. Donc ça, c est, c est, ça a été rendu possible grâce à un bailleur social avec qui on a passé un, un partenariat, qui un bailleur qui s'appelle Promologie. Et euh, donc ce bailleur social-là nous a permis d'avoir euh, du logement locatif et de l'accession sociale. Après, la vente directe s'est faite comme on fait dans une, dans une opération normale, ce qui a pour conclusion ou conséquence d'être aujourd'hui une copropriété avec toutes les personnes qui sont accentuées à la propriété plus le bailleur social. Ah. C'est un peu compliqué, mais moi j'ai tout compris. Euh, Est-ce que tu peux nous estimer à peu près à combien coûte le mètre carré aujourd'hui à Mascobado Alors, aujourd Le mètre carré, quand on lise tout avec un taux de TVA euh, identique à 20%, parce qu'il y a, lié au dispositif, il y a différents taux de TVA, mais si on ramène le coût de sortie avec une, un TVA à 20%, on est autour de 3 150 euros du mètre carré, euh, espace mutualisé compris. Avec la salle polyvalente, les trois champs d'amis, les bianderies, etc. Qu'on peut voir dans la visite qu'on a faite tout à l'heure. Voilà, exactement. Et, euh, et ce coût-là est vraiment à, à comparer avec ce qui sort autour de Mascobado. Parce qu'effectivement, le, le coût d'une opération comme ça n'est pas forcément le même à la campagne ou en ville. Et autour de Mascobado, en fait, un logement standard est plutôt autour de 3500 euros. Donc on peut dire qu'on a déjà, avec tout le confort qu'on a, le, les principes bioclimatiques, l'écologie qu'on a dans le bâtiment, et les espaces mutualisés, on a pu économiser par rapport à un logement qu'on aurait pu acheter individuellement euh, ailleurs. D'accord. Eh bien, moi, je pense que comme introduction et comme euh, grande ligne, ça suffit. Est-ce qu'il y a des questions S'il y a des questions, non C'est bon. Alors, ce que... Merci, Fred. Merci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir d'autres habitants qui vont nous parler du lieu et peut-être nous donner un autre son de cloche. Alors, tour de passe-passe. Ah. ah, chouette, il y a du monde. Il n'y a, y a que des femmes. Bon. Les, les maris, ils préparent le repas. Ah, ah ils super Ils gardent, <rire> gardent les petits. Chouette Alors, comment on fait Je me mets... Vas-y, vas-y. Ouais. Vas non, non. Ah, non, vous restez là. Moi, je vais, me... je vais rester un peu debout. Euh, si on n'entend pas bien, euh, que les gens me le disent en commentaire. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter et me dire depuis combien de temps vous êtes dans le projet Alors, en commençant par vous, peut-être Justine euh, et... — Mars 2013. Oui. — mars, mars 2013. — Donc à peu près un an après le début. — Oui. — Voilà. Donc depuis longtemps. — Geneviève, fin 2012. Mais c'était un autre... — Enfin, la avait Donc... — euh, Nadine, depuis 2011-2012, oui. — D'accord. — Moi, Claire, je crois, janvier 2011. — Ah !— C'est ça. — Première oui. réunion Février. janvier 2011. — Oui, c'est ça. — Ah oui, donc euh, tout début... Et moi, février 2014. J'ai été cooptée en février 2014. Ah, d'accord. Je suis la plus jeune. En termes de mascobado, Oui, oui. D'accord, très bien. Donc, on a un peu tout et vous étiez, pour la plupart d'entre vous, dès le début. Est-ce que vous pourriez nous donner, là, pour commencer, ce que vous préférez dans votre vie quotidienne à mascobado La première qui a une idée, peut le dire directement. Ben moi par exemple c'est le, le partage, l'échange, euh, la solidarité aussi qu'il peut y avoir entre nous. Concrètement, vous êtes présent Concrètement. Euh, ben, par exemple, quand, quand l'un d'entre nous l'une d'entre nous est en difficulté, mais que ce soit pour un problème de santé ou un problème matériel, par exemple, en panne de voiture un matin à 8 heures, ah. ou, ou un enfant à garder qui est malade. Euh, ou euh, je ne sais pas quoi encore, moi, où on cherche... Euh, un prêt de voiture. Euh, oui, un prêt de voiture, ce que je disais là tout à l'heure. Mmh. C'est, voilà, mmh. de, euh, tout de suite, mmh. il y a, on a des outils comme ça qui sont très pratiques, euh, de communication, WhatsApp, euh, Internet et pour tout. Et tout voilà, et tout de suite, il y a une solution. voilà Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand l'un d'entre nous est malade aussi, il y a toujours quelqu'un pour... Euh, l'accompagner, faire les courses. Oui. Euh, voilà. -ce, et puis, est-ce aussi... qu'il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas mm -hmm. Vous vouliez vivre en habitat participatif, vous vous faisiez une idée de ce que c'était. Mm -hmm. Et en arrivant, vous vous dites, oh, en fait, il y avait ça auquel je ne pensais pas et qui est super chouette. Ben, je ne sais pas. Moi, je, je l'ai dit, je ne sais plus quand récemment, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi euh, amis. En ah, fait. Parce que vous ne les aimiez pas au début. Ben non, c'est pas parce qu'ils sont pas amis que je les aime pas. Mais je pensais pas que ce serait une relation euh, aussi amicale au sens où euh, on a du plaisir à être ensemble euh, et à faire des choses ensemble en dehors euh, de tout ce qui est de l'ordre de la gestion du collectif et autres. On fait des tas de trucs ensemble. Et moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un voisinage. Euh, euh, solidaire, intelligent, euh, convivial, enfin voilà, quelque chose qui, qui soit un peu agréable, mais de là ce que ce soit des relations d'amitié, euh, non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et qu'est-ce que vous faites ensemble en plus, du coup Eh bien, on mange ensemble, on <rire> boit ensemble, <rire> déjà. <rire> on, se, on improvise d'aller manger chez les uns les autres, un peu de manière spontanée, et puis il y a euh, du sport, des, ensemble. M, du sport Port, du, du chant, champ, de la marche de à de pied, <rire> des conversations espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a la chorale du masco-bado Oui, qui se prépare. Enfin, qui se prépare début, Demain hein. matin, deuxième atelier chant. Ah, on est arrivé on est Et... trop tôt. <rire> oui, non, mais... vas-y. Voilà, Il y a à la fois, comme dit Claire, <rire> des, des choses qui se font en interne, mais aussi à l'extérieur, par exemple aussi l'atelier chant, on accueille aussi des personnes de l'extérieur. Parce que ça, ça pourrait être, on va dire, un, une limite aussi, qu'on soit trop replié sur nous-mêmes, et justement dans notre projet, dès le début, on a prévu cette ouverture vers l'extérieur. D'ailleurs Julie fait partie d'un de ce groupe-là, Relations Extérieures, qui est très très en lien pour les visites, pour les, les accueils, les propositions de films, de photos, de... Enfin, il y a des, des tas de choses que Julie et d'autres euh, organisent. Voilà. Et dans, justement, donc, dans ces relations extérieures, comment, comment vous êtes perçu par les ceux qui ont des appartements normaux à côté Le, Les gens du quartier. Oui. Je veux dire. Euh, je pense qu'on est assez bien intégrés. Après, ça reste que mon opinion. On fait partie. Certains d'entre nous font partie du comité de quartier aussi. Euh, ce qui a permis, en fait, le fait d'être en groupe, ça amène quand même de la vie aussi dans le quartier. Euh, je veux dire, on se motive, on s'auto-motive à faire des animations en quartier, à être en lien avec les voisins. Donc je pense qu'on est, on est... Alors peut-être quand ils nous voient jardiner tous ensemble le dimanche après-midi, peut-être qu'ils nous trouvent... Euh... Enfin, je suis, je suis ou, un peu, hein. ou super motivé, ou on ne sait pas, mais a priori les retours que j'ai oui. moi des gens du comité de quartier, donc des gens que je fréquente, ils, sont, voilà. ils trouvent ça génial. Quoi. Oui. On, peut, on peut intriguer peut-être aussi quand même, mais bon, euh, il y a toujours des enfants partout dans la, dans la résidence, qui jouent, qui s'éclatent, qui... voilà, donc on peut peut-être, oui, amener des, des questionnements, mais... Les personnes peuvent nous poser leurs questions, hein, puisqu'on est ouvert, on les accueille, on les invite. Euh, voilà, donc il n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on doit, on doit questionner quand On nous le... envie, je pense. Aussi, oui, il y a aussi. des gens qui, oui. qui bavent un peu en passant. C'est vrai que nos bâtiments, là, ils en <rire> Et vous parliez tout à l'heure d'un groupe de travail. Donc au niveau de la gouvernance interne, comment ça se passe Comment vous, vous gérez en fait et, alors on a combien 10, 12 euh, On a des, des groupes de travail, on appelle ça des GT. Et chacun d'entre nous, a priori, on est au moins euh, intégré dans un groupe de travail. Alors il y a le, le groupe pilotage, il y a des gens qui s'occupent des finances, de la comptabilité, de la gestion des poubelles, des... Du ménage, de vie. <rire> il y a le cadre vie de vie, vie que, ça, il y a que ça tourne, le, la convivialité, oui. le, enfin, tout ce qui fait la vie d'un groupe. Et tout ça, c'est quand même assez bien euh, structuré. On a appris à organiser tout ça euh, au fil des années. Pour Et les décisions, vous faites comment Pour les grosses prises de décision Alors là, c'est par consentement. Oui, voilà, c'est toujours dans le cadre de, de, de réunions plénières où euh, tous les gens disponibles sont présents. Et, euh, et effectivement, les décisions se prennent par consentement après euh, exposition de, de ce qui est en jeu. Et d'une manière générale, on arrive à se mettre d'accord sur ce qui est nécessaire au groupe. Voilà. Mais l'intérêt de ce fonctionnement, enfin ce sont des règles de sociocratie, c'est que tant s'il qu y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, qui a des réserves, des objections, on ne peut pas prendre la décision. Alors c'est vrai, comme dit Justine, c'est quand même assez rare, mais c'est arrivé là récemment, mmh. euh, Voilà, il y avait des objections, donc on ne peut pas décider. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, qu'on retravaille la proposition, qu'on l'aménage, qu'on l'amende... Et voilà, et c'est vraiment tout un système qui est vraiment très très intéressant, qui est peut-être un peu plus long qu'un système démocratique, on va dire classique, mm -hmm. hein, où c'est les plus forts qui, le, qui, le, qui remportent la décision. Mais l'intérêt aussi, c'est que tout le monde s'approprie cette décision-là, c'est-à-dire qu'elle a du sens pour, pour chacun d'entre nous. Voilà. J'imagine que pour vous, ce n'était pas forcément naturel au départ. Vous avez été formé, vous avez... Mm -hmm. Comment ça s'est passé En fait, on a été formé parce que pendant deux ans, on a fait le choix d'être accompagné par un, un porteur de projet qui s'appelle Abfab, et qui a pignon sur rue maintenant, dont Frédéric fait partie d'ailleurs, qui, qui est habitant ici. Euh, et c'est eux qui nous ont accompagnés pendant deux ans, et on s'est formé avec eux, à, justement à la prise de décision, à l'organisation de, de groupes de travail... Euh, voilà, et c'est vrai que moi personnellement, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement-là, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui parce que c'est quand même un, un travail très important de monter un, un projet comme le nôtre qui prend beaucoup de temps, qui, voilà, on peut passer par des périodes de doute aussi. Et le fait d'être accompagné, ça nous aide aussi à aller jusqu'au bout du projet. Vous Et avez été accompagné dès le début Oui, dès le début. C'est ce qu'on a, ce qu a choisi. Mais je sais qu'il y a d'autres projets qui, qui fonctionnent autrement. Mais nous, en tout cas, à Mascobado, ouais. on, on a fait ce choix-là. Ouais. Voilà. C'est parti de l'intention, en fait, de, de ce, cet accompagnateur de projet qui, euh, qui est convaincu de l'intérêt de, de ce type d'habitat et qui faisait des réunions d'info euh, euh, sans forcément avoir un groupe sous la main constitué. Et c'est comme ça, moi d'ailleurs, que j'ai fait la première réunion. Il n'y avait absolument pas de groupe constitué. On entendait parler d'un bâtiment du côté de l'avenue Clémenceau. Mais euh, le groupe s'est constitué au fur et à mesure des réunions et, et c'est là où, effectivement, ça a constitué des, des relations qui sont, qui sont allées très loin. Au et niveau et alors, qualité. du coup, tout à l'heure, vous parliez justement de la cooptation et comment les, les nouvelles personnes, justement, qui avaient envie de, de rentrer, parce que ce n'est pas juste des voisins qu'on choisit. Là, mmh. enfin, vous l'avez dit, maintenant, ce sont, sont même des amis. Mmh. Comment ça se passe C'est enfin, pas forcément facile, j'imagine, de se dire, mmh. au bout d'une réunion, bon, bah oui, je vais vivre avec elle. D'abord, ça ne se fait pas en une réunion. C'est tout un processus. Ouais. Là, alors, vous pouvez en nous en parler plus oui, de ce processus alors, déjà... Le processus de recrutement. Il y a un processus de recrutement, donc il y a un groupe éphémère qui est créé. Euh, ensuite, il y a un appel à candidature pour l'appartement qui est passé, avec des critères, la description de l'appartement. Et puis ensuite, le groupe euh, reçoit et explique les valeurs du groupe ce, cette manière de procéder par consensus euh, aux personnes, aux, par consentement aux personnes euh, qui qui souhaitent se positionner sur cet appartement. Et donc les, le premier foyer avec qui ça colle finalement, on n'a pas de critère particulier plus que euh, le foyer euh, accepte euh, les valeurs, accepte euh, la manière de, de fonctionner d'ici, euh, et puis voilà. Euh, ensuite, il participe à la première plénière pendant un temps donné, hein, deux heures, un truc comme ça. Puis ensuite, il participe à un ou deux groupes de travail pendant un mois, donc à des réunions. Et puis, euh, à la réunion plénière suivante, le groupe. Euh, donne son accord ou pas pour que ces personnes intègrent le projet et les personnes donnent leur accord ou pas pour euh, continuer l'aventure. Voilà, et ce qu'on peut dire, nous, enfin, l'expérience que nous avons, c'est qu'en fait, ça s'est fait presque naturellement. Il y a comme ça des, des rencontres, je, je pense, qui se, sont, qui se sont faites. Et enfin, nous, nous à Mascobado, en tout cas, on n'a pas été trop euh, embarrassés avec cette affaire-là. Alors, je sais que dans d'autres groupes, peut-être, c'est plus compliqué, mais. Pour nous ça a été quand même assez facile on va dire assez facile et on avait pris la précaution aussi depuis de, depuis le début de constituer une liste d'attente des personnes intéressées et je pense que ça c'est une grande force pour nous et c'est ce qu'on on explique aussi à d'autres d'autres personnes qui veulent monter des projets comme ça que c'est quand même très très utile d'avoir une liste d'attente parce que il peut se passer tout et n'importe quoi jusqu'à la signature de d'un compromis par exemple et, il faut vraiment qu'on ait des personnes entre guillemets en réserve, voilà. Même si on n'a plus de liste d'attente. Voilà, voilà, voilà. Et donc ça c'est pour l'inclusion. est-ce que vous avez pensé l'éventualité d'une exclusion d'un processus de sortie euh, Avant, avant la construction oui, ou pendant Oui, pendant ou, ou aujourd'hui est-ce qu'il existe Non. Demain, ça peut. Ça peut, mais ça, ça peut. peut, peut ça peut arriver. On n'en sait avez rien. rien. Prévu comme non, non, non, euh... non, non. non. On est, je pense que notre groupe, on a cette chance et cette, euh, cette souplesse aussi dans nos systèmes relationnels et qui, qui nous aide beaucoup aussi. Et même si il peut y avoir un jour une difficulté avec un, un habitant, avec une famille, avec, voilà, et je pense que... Ça sera aussi, j'espère, le plus en douceur possible. Hein, parce Après, que... il y a le contrat, euh, le bail de location et puis le contrat de, ben oui. de propriété. Donc, mmh. euh, même si le groupe décidait de, de, de se euh, séparer d'un de ses membres, <rire> c'est si hein. le, le logement, euh, soit en location, soit en propriété, qui prime mmh. Donc euh, est, on est obligé de faire avec quelque part, mmh. et du coup c'est... C'est-à-dire mmh. qu'on ne sait pas écrit des règles précises, il n'y a pas de Bible, mmh. euh, dans tel cas on fera telle mmh. chose. Mmh. Euh, mmh. Par contre on est bien conscient que euh, la vie fera que, on, on aura peut-être des décisions à prendre, on verra comment ça se présente, et puis, euh, mmh. et puis le groupe effectivement se, y réfléchira... Et... Voilà. c'est de prendre la meilleure des décisions pour tout le monde. Et ça ne vous, vous a pas inquiété, du coup, de vous engager sans savoir si à un moment donné vous alliez pouvoir partir Ou comment vous euh, alliez pouvoir partir, pouvoir je partir. partir. Ouais. Là, je crois qu'on on ah sait bah oui. Oui, on sait depuis le départ que si on veut, on part. Ce n'est pas la question du partir qui, mmh. qui est compliqué, je pense. <rire> euh, c'est ça. À la limite, ce serait peut-être ça qui serait compliqué. <coughs> Mais partir, c'est toujours... Euh, euh, sens, ça fait partie de, de, de, notre, de, de, de nos règles euh, si, on, si, si on veut quelque chose on en parle et euh, pour le moment il n'y a jamais eu d'écueil tel qu'on euh, on soit resté sec et qu'il n'y ait pas de, de suite donnée. et ça c'est vraiment la, cette, cette méthode par consentement on, on, souvent on s'est dit face à une difficulté Wow, la force du groupe, elle est quand mmh. même assez extraordinaire. On s'étonne soi-même. Pourtant, on, euh, soi -même. <rire> Pour Pour on trouver est. Des solutions, ouais. mais pourtant, on ne se ressemble pas quand même. Non, on est tous, tous différents. différents. <rire> il y a des jeunes, qui des est vieux. Est il y a des... Oui, vous nous confirmez qu'il n'y a pas que des femmes. Non, non, juste... non, voilà. Je, ce soir, bon, il bah, n'y a que des femmes, mais. Non, non, on est, je ne sais pas quelle proportion, mais on est assez équilibré à ce niveau-là. Le, le, le plus petit d'entre nous a 4 ans maintenant, Marie, elle a quel âge 4 ans, elle grandit Marie, elle a 4 ans, et la, notre doyenne a 80, bien 80. 80. Voilà. De voilà, quatre pas tout à et fait. fait. De... Voilà. Pas tout à plus fait. que dans la, la chanson de 77. Plus que 7 à 77. Ouais. Ah, on a élargi l'éventail. Ah c'est bien, vous <rire> réinventez. réinventer. Là, on a des hommes, des femmes, des, des ados. On a des ados aussi qui sont là de temps en temps, une semaine sur deux, un week-end sur deux. Il y a des couples avec enfants. Il y a, il y a des... des couples qui se sont faits à Mascobado Non, pas, pas, non encore. pas encore. Pas encore. Pas encore. Il n'y a pas beaucoup <encore>. d'hommes seuls, il faut dire. On n'a pas beaucoup ah de il y a plus de femmes. Des couples qui sont oui qui Il se marient. Qu a sont ah oui. ben bah, voilà. Des couples voilà. qui se séparent aussi. Quand même. Voilà. Ouais. Un, ouais. un couple. Ouais. Enfin des, des couples qui se séparent, qui se marient. Enfin euh, c'est la vie quoi. Hein. voilà. <rire> Et dans les couples qui se séparent, du coup, il y a un des deux qui quitte euh, ouais. le masque. Ouais, bon. Donc je suppose que c'est le collectif le le qui décide de quelle part vous votez, et, non, pas. Par, par consentement. Non, non, non. On Nous, on décide d'accompagner ouais. tout ça, mais c'est tout. Il hein. y a la vie privée aussi. Il hein. y a une grande oui. part de vie privée. La vie privée vie. dans un habitat participatif, c'est comme ailleurs ou... C'est comme ailleurs. Il voilà. faut éteindre le gaz, quand, ou plutôt... <rire> la, la oui. cuisinière électrique quand on quitte voilà. son appartement pour aller euh, jeter la poubelle ou prendre son courrier voilà. parce qu'on ne sait pas du tout à quelle heure on va revenir c'est ouais. ça par contre et voilà. oui. ouais. mais et donc on, on aime beaucoup de choses c'est <rire> comme ailleurs la, la non, différence c'est tout le côté collectif qui n'est pas comme ailleurs euh, voilà. C est, c est, voilà et après il faut trouver chacun d'entre nous trouve un équilibre en fonction aussi de son mode de vie, de son caractère, un équilibre entre la vie privée et la vie collective. Certains ont beaucoup de vie collective, très peu de vie privée. D'autres c'est le contraire. Mm -hmm. hein c'est ça. Voilà. Et tout est possible. Tout est possible. Mm -hmm. Voilà. À partir et du moment Et tout est accepté. Voilà. Tout aussi. Est, oui. Voilà. C'est ça. Donc euh, ça, passe ça bien. Chacun fait une petite part, comme on dit, comme c'est dans la légende du colibri. Ah voilà. bah, et bien, bah Vous voyez, vous, vous, vous, on, on le, vous, le dit souvent. Rien. On, la la on le dit -il. souvent. C'était pas écrit dans le scénario, <rire> est, est sorti tout seul. <rire> non mais c'est vrai, chacun <rire> <rire> fait sa part et pas forcément la même part <rire> que le voisin. Bientôt ça s'appellera la légende de masque De Alors là, on assiste à une OPA, on coupe la canara. Yann, t'as une dernière question, parce que moi j'en aurais peut-être une dernière. Ben, vas-y, oui. Euh, donc moi je vois pas mal d'oasis tous les jours à travers Colibri et ces derniers temps est revenu la problématique euh, de façon récurrente de l'emménagement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de groupes qui en arrivant dans les lieux étaient, et devaient faire face à une baisse d'énergie, une baisse d'enthousiasme et, une, et une, un peu une dissolution des liens qui est temporaire mais quand même, ils se demandaient... Voilà, qu'est-ce qu'on qu fait là dans ce cas-là Est-ce que vous, ça vous est arrivé ah, ah non, moi bah. je crois que ça a été le contraire. C'est le contraire. Ah, ah ben bah oui. <rire> Il y, a, il y a enfin je sais pas on, on, a, on plus les de <rire> meubles tellement tout le monde portait tout. <rire> on a fait les déménagements ensemble, enfin, il y a une euphorie. mais même après genre, après voilà, peut-être ça dépend de la saison tout. à laquelle on emménage. Oui. Oui. Nous on a emménagé au mois de après, juillet. C'est chaud. Euh, tous les soirs on mangeait donc les cuisines n'étaient pas installées, tous les soirs on mangeait tous ensemble, il y a eu vraiment beaucoup de cohésion, les, les déménagements se sont enchaînés les uns après les autres et puis il y a eu la préparation du jardin à faire. mais c'est vrai que l'été on a quand même je veux dire, physiologiquement, on a beaucoup d'énergie. Donc, euh, peut-être peut tout dépend ouais. la saison aussi à laquelle on emménage. Mais après, c'est vrai que l'hiver... Après, ça correspond, nous, plutôt au rythme des saisons, vraiment. Mmh. L'hiver, mmh. on s'est moins vus, peut-être il y avait moins mmh. de choses. Et là, c'est reparti avec le jardin. Il y a eu des nouveaux projets, la mise en place de, de nouveaux tableaux. Ouais. Ouais, voilà, c'est plutôt euh, cyclique ouais. comme ça. Non, non, nous, c'est le contraire, vraiment, hein. mmh. On a fait des petits films là-dessus, d'ailleurs. Ouais, gars, on a fait des films à mourir de rire. Ah ouais. On voit des meubles passer. Et puis ça. Franchement, on ne sait pas à qui sont les meubles. Parce <rire> tout que, que tout le monde partout. <rire> Mais il y a des, des binômes qui se font avec deux appartements ah ouais. différents. Et C'est même pas chez eux que ça va, ça va encore ailleurs. Donc. <rire> Non, non, je crois aussi qu'on était tellement content ouais. euh, d'arriver dans, ça, du, dans du pratique, dans du concret après mm. toutes ces années mm. de réunions à se demander ans, comment du... on va Quatre faire ans, ouais. et ceci et cela. Aussi, mais... Et là, enfin, euh, c'était du vrai. Vraiment, euh, je ne crois pas ouais. du tout que. Euh, nous, on n'a pas ressenti de baisse de régime. Au voilà, et puis après, ça, je pense que ça s'entretient aussi, tout ça, le dynamisme d'un groupe. Nous, on fait quand même pas mal de, de fêtes, on fait des, des, des apéros. <rire> Moi, je me euh, souviens... On fait des anniversaires, enfin, on, fait des, on invite des gens, on fait de la musique. On, ben voilà, je pense que c'est ça aussi, parce que sinon, euh, pff, ça devient vite peut-être... Euh, euh, la routine, je sais pas, moi, quand on s'installe un ouais. peu. En même temps, quand on avait décidé, à l'époque où on concevait le projet, je me souviens qu'on avait décidé, euh, bien avant d'être euh, orienté sur ce terrain et ici, euh, quel nombre on voulait faire Quel était le format On était entre 8 et... Je me souviens, entre 8 et 50 euh, logements à, à choisir, à formater. Et moi, je me disais, non, je veux pas vivre dans un truc où il y a trop peu de monde, parce que justement, mmh. euh, quand il y a euh, un nombre plus important, les, les problèmes se nivellent tout seuls. Où les, les conflits euh, sont absorbés différemment. Si on est 8 ou 10, euh, s'il y en a un qui prend le leadership, c'est l'enfer. quoi. Mmh. Là, il euh, y en a toujours un qui prend le relais, euh, ou un, un groupuscule qui tire ou qui fait un truc. Et puis après, sur un autre, ça, un autre moment ou une autre activité, ça va être d'autres. Euh, mmh. Voilà. Et on peut s'autoriser à se laisser porter un peu, à être locomotive à d'autres moments. Euh. Et je crois que ça c'est lié au nombre. Oui, mmh. et puis aussi, mmh. je pense que et dans notre 3 fonctionnement 3, 2, 3, 2, 3. Dans, dans notre fonctionnement aussi, on est très très intéressé par euh, enfin Julie par exemple qui est là et nous apporte beaucoup pour tout ça. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi, euh, un petit peu dans la même lignée, on va dire. Alors, je peux citer la Cagette. La enfin, je ne sais pas si vous connaissez la Cagette. C'est une épicerie, le, comment on dit Un supermarché coopératif. On, on est beaucoup en lien avec euh, la tendresse aussi, à côté. Alors, alors, ça, alors ça, ça s'appelle... coopérative culturelle. Voilà. On est très branchés, tous ces toutes ces choses. mais, mais du, pas L'accorderie, un peu moins, oui. Mmh. Mais mmh. c'est une, une richesse extraordinaire pour nous. Hein. Tout ça, c'est... Vous êtes en lien avec les initiatives. Voilà, voilà. Et puis, on fait des échanges. on n'est pas qu'en lien, qu on, et... y, on participe vraiment oui, aussi. On participe. En fait, c'est avoir vraiment envie de, de participer et de s'impliquer dans, ouais. dans, dans, dans tous les domaines de la vie. Mmh. Donc, je pense que c'est des garde-fous aussi, tout ça. C'est que... On a forcément des retours, des échanges avec l'extérieur. Et puis aussi, comme le disait Julie, là, le comité de quartier. Hein, on, va, on est en train de, enfin, de monter un jardin partagé, là aussi, à côté. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Avec les gens ouais, du quartier. Ouais. Il va y avoir aussi, on espère beaucoup, là, du, du, du projet du MAS là, euh, avec okay. les, le MAS Nouguier. C'est les, les compagnons de Maguelone qui les ont achetés. Enfin, ben, enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se passent. <rire> C'est vivant. C'est vraiment très, très vivant. C'est un vivier de relations humaines extraordinaires. Après, moi, je trouve que c'est un peu comme les calendrettes. C'est tellement différent de, de Alors, environnement Les, les, quoi, les hein. quoi Les, les... C'est euh, quoi les calendrettes C'est une méthode les... pédagogique enfin, et un principe d'école pédagogique euh, à la freiner. Euh, méthode Frédé, mais en plus là-dessus il y a le, le langage occitan il parle occitan oui, mmh. et donc euh, les calendrettes c'est un mode éducatif qui est euh, plein de responsabilisation, d'initiative bon ça, ça, ça a quelque chose de très euh, ludique et peu académique et du coup ça pose enfin euh, moi je sais que à l'extérieur j'ai plus j'ai du mal maintenant il euh, y a des choses que je ne supporte plus — Comme quoi ?— Eh ben, euh, les systèmes hiérarchiques, par exemple, dans l'entreprise. Ou euh, le fait de, de faire des réunions où euh, tout le monde ne sait pas exprimé. C'est insupportable. Oui. Ou qu'il y en a un qui prend la parole et qui va tenir le dialogue euh, sur toute une réunion, les monologues de président, les trucs comme ça. C'est quelque chose... C'est sorti vraiment de nos modes de vie, je crois. Ça peut plus, mmh. euh, c'est devenu euh, inadmissible, on va dire, parce que on, on le pratique tellement, ça marche tellement bien, que euh, on en voit les effets bénéfiques et, et, et on se dit, mais tout devrait être comme ça en fait, dans l'absolu. Et vous êtes en capacité de diffuser ces pratiques dans ce dans ces milieux un peu comme votre travail. Moi, je pense que ça part d'une volonté quand même. Après, le transfert d'expérience, ça existe, mais ça, ça part d'une volonté. Euh, moi, je travaille dans l'économie sociale et je vois euh, des exemples d'entreprises de l'économie sociale qui sont loin de ça. D'autres qui sont à fond là-dedans. En plus, on les forme à ça. C'est la formation de dirigeants. Euh, non, il y a plein d'endroits où ça ne se fait pas parce qu'il euh, y a quand même des gros, gros problèmes d'égo dans la société d'aujourd'hui et de... De leadership, de pouvoir et des choses qui sont vraiment sur d'autres schémas. Donc mmh. euh, c'est compliqué. Ouais. Et là, comme nous, ça va faire deux ans qu'on habite ici, on peut se permettre, et on, on ne s'en prive pas d'ailleurs les uns les autres, on peut se permettre de témoigner euh, auprès de, de personnes qui sont intéressées pour monter aussi d'autres projets enfin par l'intermédiaire d'APFAB et par d'autres justement pour leur dire que c'est possible, que ça existe, que, que c'est concret, on peut leur expliquer exactement comment on fait et c'est vrai que ça, ça aide parce qu'on traverse des périodes de doute aussi hein, quand on monte des projets d'habitat participatif et je pense qu'on a cette mission un petit peu d'essaimage de d'autres projets qui peuvent avoir lieu aussi bien en ville qu'à la campagne. On a Brigitte justement qui nous dit quel bel exemple de cohésion et merci beaucoup pour votre témoignage. Ah ben voilà. C'est ça, ça va aller en direct Ah c'est en direct, je ne savais même pas. Ah une nouvelle habitante. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Voilà, merci C'est très chouette, hyper riche. Euh, ce qu'on va faire, c'est passer à la minute euh... <rire> compagnon Oasis, okay. voilà. Okay. La... Passer donc. Voilà, vous, on va passer par vous pour faire la, la transition. Euh, moi, ce que je retiens là, de cet entretien, c'est qu'il faut rien laisser sur le feu quand on quitte son appartement, parce que le temps de revenir, comme on croise plein de gens, tout brûle. Emménager en été... Euh, coucher avec son non pardon euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre non ça c'est pas, pas prévu avoir une liste d'attente de foyers pour venir et puis euh, habiter dans un habitat participatif alors ah y a une erreur, ah, il y, a une erreur. Il y a une erreur parce que euh, moi je laisse sur le feu je fais je vais faire mes courses je m'aperçois que j'ai laissé sur le feu je téléphone à la voisine en lui disant <rire> J'ai laissé sur le feu, d'accord, j'y vais <rire> Deux fois. Hey, c'est drôlement pratique. Oui. Oui. Très bien, et eh ben c'est noté <rire> on sait. Donc on laisse tout sur le feu et puis c'est la voisine qui s'y colle. Là. Ah, c'est vrai <rire> Alors, on rejoint deux compagnons oasis, Rémi, qui est de passage, il a vu de la lumière, il est rentré, mmh, mmh, Rémi je Favre, tes <rire> je sais, ça, bruit, ça va briller dans, ta... <rire> dans tes lunettes, et euh, Fred qu'on ne présente plus vu qu'il a fait toute la visite et, et tout euh, l'interview. Alors, euh, ça va si je reste comme ça T'es tu... ouais. moins dans la lumière. Mais... Bah, très bien, très bien. <rire> déjà que je prends suffisamment. Euh, alors là, ce qu'on va faire, c'est peut-être un petit moment plus technique sur la. Ouais, on va perdre un tout le monde. Ah, non. <rire> mo non, mais un moment plus, oui, plus opérationnel. <rire> non, non, non. D'ailleurs, a... il, une... il manque une bouteille. Là, J'ai <rire> pas fait les choses en l'air. Je pas prévu de passer. Ouais, du ouais. du blanc, en fait. y a <rire> du vinaigre blanc. Il y a du vinaigre blanc, voilà, super. Euh, non, peut-être un moment plus technique sur comment on fait pour monter un projet. Et pour, là, vous dites, ça fait. On a eu, pendant 4 ans, on a bossé pour euh, faire sortir Mascobado de terre. Concrètement, comment ça se passe alors, ma première, ouais, ma première... <rire> la première question, c'est ben voilà, moi je vais monter mon lieu, j'ai mon collectif. Comment on commence pour, euh, pour s'y prendre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend le lead Est-ce qu'on fait tout de suite appel à un accompagnateur Est-ce que je me forme à la gestion de projet Com Par où on commence Oui, c'est très très vaste. Y a, y a... Vraiment plusieurs façons de commencer un projet. Effectivement, on peut déjà se retrouver entre futurs habitants et futurs voisins et, euh, et du coup commencer à mettre en place euh, les valeurs partagées. Parce que ce qui est important dans un projet Habitat Participatif, c'est vraiment de trouver euh, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on va partager et qu'est-ce qu'on veut garder qui va fédérer tous les futurs habitants pour que le projet, pour que tout le monde reste en, en cohésion et que le, le, le projet puisse avancer. Si on n'a pas ce tronc commun de valeurs ou ce, ce tronc commun d'objectifs, de, de, un objectif en commun, euh, au final, à un moment donné, quelle que soit l'étape, à un moment donné, il euh, y a des personnes qui vont plus être d'accord et du coup, il va y avoir le groupe risque d'exploser. Donc, ce qui est fondamental, c'est au départ, travailler sur un socle commun de valeurs avec un objectif commun. Et du coup, les futurs habitants peuvent se mettre au service de ces valeurs et de cet objectif, et alors, ce qui ça va créer la raison d'être, par une exemple. Une fois qu'on a une raison d'être, on sait dans les grandes lignes ce qu'on veut faire ensemble, on a une vision commune. Comment on passe à l'action Qui est-ce qui va prendre les rendez-vous Qui est-ce qui va gérer l'agenda Comment ça se passe Alors là, il peut y avoir différents cas de figure. Est-ce qu'on a déjà un terrain ou pas si on n'a pas de terrain, il ben, faut que le groupe réfléchisse à, à quel partenariat ou quelles sont les, les adresses, les téléphones à, enfin, les personnes à contacter pour aller trouver un terrain. Comment est-ce qu'on s'organise euh, Si le terrain est déjà là, euh, du coup, ben, est-ce qu'on est, qu est en capacité d'acheter euh, si on est en capacité d'acheter, qui est-ce qui achète Est-ce que c'est acheté par les futurs habitants en indivision Est-ce que c'est acheté par une association Est-ce que c'est acheté par une, une, une société civile Est-ce que c'est acheté par une coopérative d'habitants Donc il y a plein de questions qui vont commencer à se poser, comme ça, au fur et à mesure que le projet va, va arriver. Et là, un des moyens d'avoir de l'aide pour répondre à, à toutes ces questions-là, c'est de faire appel à un accompagnateur, un compagnon oasis, des oasis ou euh, un accompagnateur... Euh, euh, qui fait de, de, des projets d'habitat participatif. Alors, pour Mascobado, quel a été le choix euh, fait Vous avez pris un accompagnateur Il y a eu un accompagnateur. Dès le départ, il y avait un accompagnateur. Deux euh... Oui. Ah, euh, c'est ah, ah, ah, y on est, on n'est pas, non, pas hein. Stéphane et moi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il y en avait, avait deux. Donc, euh, effectivement, oui, parce il y a un accompagnateur dans le genre où il y a une structure d'accompagnement. Une structure d'accompagnement. Et comme Tu t'en sors bien. Tu faisais partie du projet, ouais. mais tu avais la casquette d'accompagnateur professionnel. Bah, je travaillais déjà dans l'accompagnement avant d'intégrer Mascobado en fait, parce que mais moi j'ai rémunéré pour ça. Euh, oui, bah, ça c'était un, tra un travail, c'était une mission de conseil. Donc effectivement, la société, de, le, enfin, le cabinet de conseil, euh, enfin, le cabinet d'accompagnement euh, a mis en place des missions, et donc du coup, il a été rémunéré. Et comme j'y travaille dedans, effectivement, j'ai bénéficié de ces rémunérations. Et ça, c'est voilà, c'était un travail. On a aidé le collectif à se constituer, à passer les étapes juridiques, financières, les étapes de partenariat pour trouver le bailleur social, etc. Donc en fait, on a vraiment euh, aidé. À chaque fois qu'il y avait euh, une question qui se posait, à chaque fois qu'il y avait une difficulté, à chaque fois qu'il y avait une, un problème à résoudre, on a aidé le collectif à, à avancer. Et donc ça, évidemment, ce sont des missions de conseil qui sont rémunérées. Et à partir de quel moment euh, est-ce qu'on peut appeler un accompagnateur À ton avis, Rémi je sais pas, il y en a qui le font quand c'est la crise. Tout est possible. Quand c'est la crise, souvent, si Stéphane le dit en général, quand c'est la crise, les situations d'urgence, ils en sortent pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, j'avais entendu que le moment où pour la première fois le groupe commence à payer quelque chose, ou comme un accompagnateur, c'est un signe d'engagement et c'est une bonne première étape et elle est jamais trop tôt. Ouais, en effet, ouais. Et puis là, mon portefeuille, c'est vrai que c'est pas que symbolique, oui c'est ce qui permet euh, au niveau de, de l'objectif commun, quand on est tous d'accord euh, de créer un habitat participatif, ça veut dire qu'on va mener en quelque part une opération qui va euh, aller vers l'acte de construire ou l'acte de rénover ces opérations là sont des opérations qui financièrement sont euh, gourmandes, impactantes, enfin dans tous les cas avec une notion financière non négligeable euh, donc du coup euh, soit on décide de commencer à concrétiser cette notion de la finance dès le départ en faisant appel à un accompagnateur qui va nous aider et dans ce cas-là effectivement il faut rémunérer l'accompagnateur mais ça concrétise l'opération immobilière qui va suivre soit on décide de faire tout seul et puis au moment où il faut commencer à construire eh ben soit on est très fort on est assez organisé pour passer cette étape là soit on n'est pas assez organisé parce qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'est un budget d'opération immobilière et là on se tombe on, et on le voit assez régulièrement oui. euh, on tombe devant un cas où le collectif n'est pas prêt et très très souvent c'est un cas de crise pour un collectif oui. au moment où ils ont un terrain au moment où il faut commencer à investir, il n'y a pas eu du tout cette, cette prise de conscience de, de l'opération, et là ça peut être un, un cas de dissolution du groupe, enfin en tout cas un cas de crise fort. Il y a l'opération, il y a aussi l'aspect euh, relationnel, tout ça, ça arrive souvent qu'au moment du compromis, c'est le, le moment où les groupes périclident, parce qu'il y en a qui partent au moment où ça y est, il faut signer, et là comme il y a des choses qui n'ont qu pas forcément été posées, et comme tu dis, ce qui arrive c'est que soit ils sont vraiment très forts, et euh, je pense que du côté des accompagnateurs, c'est un peu une ligne, une direction de se dire euh, on, aime, on, on travaille pour que des groupes soient en capacité de faire, hein, comme fa par exemple, c'est vraiment de la sensibilisation des ateliers, faire en sorte que les citoyens s'approprient les pratiques. Mais euh, aujourd'hui, on est encore dans une pratique qui est encore peu répandue en France. En Allemagne, c'est différent peut-être, ou d'autres pays, c'est peut-être différent. Mais où là, euh, c'est vraiment important, intéressant d'avoir un accompagnateur qui, euh, qui permet vraiment de... Bah, d'encadrer l'opération. Il y a l'opération, il y a toute la gouvernance, il y a vraiment tout qui joue. Il y a, Dans un projet d'habitat participatif ou d'oasis, il peut y avoir des fuites dans tous les sens. Il y a plein de choses qui font que ça peut se péricliter avant que les choses se concrétisent. C'est vrai qu'une fois que, que les groupes, quand ils sont dans, dans un lieu, qu'ils sont dans le bain, parce qu'il y a les opérations d'habitat participatif, où là c'est vraiment construire, c'est une chose, après il y a plein d'oasis qui construisent pas, qui se trouvent dans dans une bicoque qui récupère, qui retape, qui, qui en bon, font quelque chose. Là il y a, quand il, quand il, euh, Oui, et puis en même temps, enfin moi j'ai envie de dire à Colibri, on connaît plein de techniques, plein d'outils, l'intelligence collective, on sait faire. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que d'avoir une personne extérieure a un intérêt. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être expliquer un peu, même si on a l'impression d'avoir les compétences en interne, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt d'avoir un accompagnateur externe Une prise de recul. Une prise de recul, un regard extérieur, une, un regard global sur tout le projet. C'est ça qui vient. C'est que souvent, quand on est euh, futur habitant on est la tête dans le guidon. On est focalisé sur euh, un axe du projet. Ça va être l'axe de la gouvernance et de la communication bienveillante, ça, ça ouais. va être l'axe de l'écologie du bâtiment, ça va être l'axe de, de la production potagère avec la permaculture. Et, euh, et avoir un regard extérieur qui va englober le projet et qui va permettre de définir euh, comment est-ce qu'on comment quel est le chemin à parcourir pour justement euh, arriver à faire à la fin, un habitat participatif qui soit écologique, avec de la permaculture, où tout le monde s'entende bien et où il n'y a pas eu de problème en amont, où il n'y a pas de conflits qui ont qui, pas de conflit larvé au moment où tout le monde emménage. Mmh. Voilà, c'est ce regard qui permet d'avoir le chemin à parcourir euh, et d'anticiper toutes les étapes. Mmh. Ça, l'anticipation, c'est un point qui est hyper important. La temporalité, c'est... La temporalité et anticiper ce qui va arriver. Avec l'expérience qu'on a maintenant, euh, on sait comment se déroule un projet. Euh, et du coup on arrive à anticiper les moments qui peuvent être critiques pour les collectifs ouais. donc du coup comment est-ce qu'on amène ces moments-là pour préparer le collectif et pour dire attention à ce moment-là il va y se passer ça euh, et du coup voilà ce qu'on vous propose pour euh, arriver à négocier ce virage pour arriver à négocier ce moment ça, ça peut être euh, un moment financier, ça peut être un moment juridique ça peut être euh, le choix de l'architecte ça c'est le choix de l'architecte, c'est un moment qui peut être assez clivant parce qu'un architecte arrive... Euh, avec euh, sa patte, avec son dessin, et euh, le dessin d'un cabinet d'archives va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on négocie justement le choix d'une personne qui, pour la première fois dans un projet euh, comme ça, va mettre sur papier les rêves de chacun On a tous imaginé un logement un jour, on a tous fait des crobat on a tous fait des dessins, et un jour l'archi arrive et il pose un dessin. Bah, ça peut soit être d'un seul coup génial, comme ça s'est passé ici, c'était du premier coup génial, ou alors... Euh, ou la grosse déception, ou le groupe coupé en deux, j'aime, j'aime pas. Comment est-ce qu'on gère ce premier dessin, cette première concrétisation de tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qu'on a rêvé et fantasmé dans la tête Donc il y a plein d'étapes comme ça qui peuvent être vivantes qu'on aide à passer. Et, et tout le monde du coup était satisfait Comment vous êtes répartis les, les, les appartements en fait Est-ce que tout le monde, j'entends que tout le monde était satisfait de, du projet global, mais mmh. est-ce que tout le monde était content d'obtenir, euh, j'imagine que certains sont, se retrouvent au nord Finalement, il y a les appart enfin les. Comment dire, les deux immeubles sont très différents. Il y en a peut-être qui se sont dit mince, en fait, j'aurais dû aller à côté J'arrête tout. Non, alors, effectivement, donc, le, la répartition des appartements, ça, c'est une... Enfin, on, on, on amène une procédure qu'on propose, hein, qui est vraiment pas obligatoire. Une procédure qui euh, passe par la, la, euh, la modulation des prix du mètre carré en fonction des critères apportés par les habitants. C'est-à-dire qu'on a une volumétrie d'un logement donc un volume qui est orienté, nord-sud, qui a ses contraintes environnementales, avec, il peut y avoir une route, il peut y avoir un bâtiment à côté, il peut y avoir euh, plein de choses, euh, qui a ses contraintes géographiques, et donc du coup, avec ce, avec ce volume, le, les habitants regardent, euh, tram par trame, ou étage par étage, quels sont les atouts, les inconvénients de chaque zone du bâtiment. À partir du moment où il y a où tous ces critères-là sont posés, ça va être la lumière, la ventilation, le bruit, la proximité ou pas à la salle polyvalente, parce que quand on fait des fêtes dans la salle polyvalente, à la proximité de la salle polyvalente, ça peut être important, la proximité à une rue, l'accessibilité, est-ce que je peux rentrer chez moi directement depuis la rue, est-ce que je suis obligé de prendre des escaliers, etc. Donc en fait, chaque logement a ses plus et ses moins. À partir de là, on va pondérer en fonction des atouts, en définissant quels sont les plus et les moins, on va pondérer le prix du mètre carré. Et donc du coup, chaque zone va se retrouver avec des prix différents. Et donc du coup, chaque habitant va aller en fonction de son budget, de ses moyens, de ses envies. Ça, ça permet de régler le problème non pas seulement par je veux habiter là, mais est-ce que je peux habiter là Vous mettez un prix sur les, les plus on, et les moins de chaque... Voilà, en pourcentage. On fait varier les pourcentages. Et du, et du, et du coup, coup, Rémi, c'est quelque chose qu'on qu retrouve assez souvent dans un projet d'Oasis Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire Sur la pondération Oui. Euh, il y a un peu la question qui revient des fois, différence, habitat participatif, Oasis, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un peu, une, euh, en, en termes de processus et tout ça, c'est un petit peu peut-être la culture des personnes... Qui, euh, qui sont dedans, moi j'ai l'impression les oasis en général, ils aiment bien se dire euh, ouais mais on, on, on va trouver un moyen et on va s'entendre et pas forcément rentrer dans des calculs. Après c'est vrai que justement dans les dimensions où on récupère un bâtiment on s'installe tous dedans et tout ça machin et puis on va peut-être attendre de voir comment ça se passe et puis tout ça. Enfin ça se peut se passer comme ça aussi dans les oasis avec une manière un peu plus... Euh, un peu plus. Euh... Vivante. Ouais, c'est vivant aussi dans l'habitat participatif, ça. C'est <rire> plus peut-être calculé, mais mais plus se, se donner le temps. Il y a pas. Euh... Moi, ce que je trouve un petit peu dans dans la dimension de, du projet oasis où les gens qui seront plutôt à, à dire sensibilité à oasis qu'habitat qu participatif ça va être peut-être le fait de se dire, ben on a envie de se donner le temps, on a envie de voir comment ça fonctionne, alors que l'habitat participatif, c'est construire une opération, derrière il y a des enjeux, il y a des, il y a des collectivités, il y a des professionnels, il y a les bailleurs sociaux, il y a, il y a, il y a toute une machine qui est autour de ça, qu'il faut pouvoir canaliser, et des, des habitants qui veulent habiter ensemble, et qui sont là en maître d'ouvrage, et il faut qu'ils gèrent tout ça, quoi. donc du coup, il faut canaliser, pour pouvoir gérer ça, et, euh, et avoir le, le maximum de fluidité, pour que, pour que ça marche au mieux, en fait, donc là, c'est vraiment là le travail, alors que dans les oasis, les... Euh, les gens qui, qui que je, enfin, ce que j'ai pu percevoir de, de, de ma part ils ont plus tendance du côté oasis à se dire bah euh, ouais mais on a envie de découvrir un petit peu et puis à partir de ce qu'on a découvert on va voir ce qu'on en fait donc là, du coup, la, la dimension habitat participatif, faire des logements, rentrer dans un canal avec les barrières sociaux, etc., etc., ça peut peut-être faire peur à une sensibilité plus colibri ou oasis, du coup, dans un truc comme ça. Donc la pondération, elle sera plutôt gérée avec cet élément un peu cool ou, ou tranquille, où on laisse le temps, un peu créer une, une notion, comment dire, concept de permaculture. Là, tu as parlé de peur, il euh, y a une peur qui revient souvent, c'est celle du leadership Mmh. et avec une grosse volonté d'être horizontale dans le cadre de ces collectifs. Euh, Notamment le... On en parlait tout à l'heure. Oui, ouais, on ouais. en parlait un peu. Euh, dans la gestion de projet, est-ce que vous avez un avis sur la question Est-ce que vous allez me dire que ça dépend Ou est-ce que vous pensez qu'il faut un leader à un moment euh, Est-ce que vous pensez que le groupe doit prendre toutes les décisions Est-ce qu'on peut parler ça, de la oui. vision de Mathieu <rire> <rire> Mathieu, c'est pour toi. Mathieu, hein, est hein, bon, je suis sûre qu'il euh, Je, je, je, non, non, le, je le... me fais la bonne, Mathieu, la bonne non, Effectivement, la, la, la question du, du leadership, c'est important, parce qu'il faut des moteurs, mais il ne faut pas forcément un leader. Donc, euh, des moteurs, euh, c'est intéressant, parce que chacun va impulser en fonction du moment, de sa forme, de sa disponibilité. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Par contre, il faut que ce soit très, très mobile. Et euh, donc là, vraiment, ça dépend de la volonté de chacun. De vouloir prendre en charge, à un moment donné, un sujet. Mais ça dépend aussi de beaucoup, beaucoup des procédures qu'on met, euh, qu'on met en œuvre dans, dans, dans, le projet. Et on a beaucoup parlé, de, enfin, tout à l'heure, les habitants ont parlé de la gestion par consentement. Mais il y a aussi une autre procédure qui est importante, c'est l'élection sans candidat. L'élection sans candidat coupe directement toute volonté de prise de leadership. Mmh. Parce que du coup, quand il y a un mandat à donner, quand il y a une tâche à effectuer, on définit une fiche de poste et c'est tout le collectif qui choisit la personne qui est la plus euh, en adéquation et avec le, la définition de la fiche de poste. Donc du coup, ça, ça, ça implique quoi Ça implique Bon, déjà, c'est pas quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, puisque c'est les autres qui, sans qu'il y ait de candidats, euh, choisissent le meilleur représentant. Ensuite, il y a quelque chose qui, pour moi, est, est, est un effet secondaire de cette, euh, de cette élection sans candidat, c'est en fait la la joie d'être reconnu par ses futurs voisins. C'est-à-dire que quand il y a un mandat à prendre comme ça, quand il y a une tâche à effectuer, et que d'un seul coup, tous les voisins disent « Ah, mais ça, c'est un rôle pour toi, tu as toutes ces qualités-là. » C'est une reconnaissance qui est très, très, très forte, qui est même beaucoup plus forte que si je m'étais imposé. Et là, franchement, ça fait, euh, ça fait plein de gratitude, ça fait plein de bienveillance, et ça, ça anime réellement un collectif. Et ça permet aussi de maintenir les liens, de le souder. Hmm. Pas de leader que des moteurs Yeah, ou ouais, tu... il peut y avoir des, des leaders. Moi, je pense que c'est toujours, comme dit Norbert, ça dépend. Norbert qui est... Euh, Norbert fond, le euh, le... Jedi en permaculture. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, mais Ça dépend parce qu'il peut y avoir des groupes qui sont plutôt avec une modalité, un, un leader, et, et ça leur va bien, surtout si le leader sait comment il gère son, sa capacité à gérer son, son pouvoir en tant que leader et, et pouvoir bien le faire. Il y en a que ça arrange très bien. Après, peut-être on pourrait avoir un regard un peu secte sur eux ou quelque chose comme ça. Mais... Euh, il n'y a pas forcément de modèle prédéfini, je dis ça aussi dans un sens où il n'y a, a pas besoin de se mettre aussi la pression pour être le super parfait projet en sociocratie, et aussi pouvoir savoir-faire avec les moyens qu'on a. Éventuellement avec un accompagnateur, tu le disais tout à l'heure, l'intérêt d'un accompagnateur c'est justement de pouvoir à un moment euh, mettre les bâtons dans les roues du euh, du rapport de pouvoir. Ça c'est assez intéressant aussi parce que c'est difficile d'avoir comme compétence en interne. Et du coup, moi, je suis, je suis quand même assez curieux, Fred. Toi, tu es habitant ici, tu as été accompagnateur. On Allez, voit on que parlait toi de es secte. Euh, <rire> voilà, les habitantes sont partis. Maintenant, tu peux le dire, non non, non, mais plus, plus sérieusement, euh, comment, comment tu t'y es, es pris pour à la fois. Apporter toute ton expérience, j'imagine ce serait dommage de s'en passer. Et en même temps, rester dans cette humilité de ne pas prendre le pouvoir. Parce que être animateur et compétent, on prend très facilement le pouvoir sur des personnes qui découvrent. Alors ça le pouvoir c'est juste impossible à prendre ici, ça je vous le garantis. <rire> Là, ça, c'est, euh, Je pense pas qu'un jour quelqu'un pourra prendre le pouvoir ici. Et puis, alors moi j'en ai absolument pas la volonté en plus. Mais euh, euh, le, mon rôle d'accompagnateur s'est arrêté euh, pendant les travaux, à partir du moment où les grosses étapes des travaux ont été passées. Mon rôle d'accompagnateur s'est vraiment arrêté. Et je suis, j'ai emménagé en tant qu'habitant et je ne suis plus que habitant. Et je suis peut-être même, parce que du coup, je suis moi maintenant occupé sur plein d'autres habitats participatifs. Je suis peut-être même un des habitants qui participent le moins ici. Et si y a un reproche qu'on pourrait me faire, c'est plutôt d'être plus en dehors de que, de au contraire de vouloir prendre le, le leadership. C'est vraiment... Euh, euh, c'est typique, tu as été moteur à un moment. J'ai été et... moteur Non, j'ai su... Euh, non, non, c'est vraiment les habitants qui ont été moteurs. Nous, on a aidé les habitants à monter en compétence à, et à apprendre à gérer après ce, ce, cette, cette, cette résidence. Euh, un, je ne sais pas si... Oui, alors peut-être des fois, sur, sur certaines étapes, on a réussi à remotiver le groupe parce qu'il y avait vraiment... Il y a eu peut-être des écueils qui aurait été difficile à surmonter si on avait été tout seul. Donc oui, par certains moments, on a été moteur. Par contre, on a vraiment été sur la transmission de compétences, pour arriver à rendre complètement autonome le groupe, pour qu'à la fin, il puisse se passer de nous. Et c'est ça qui est bien. C'est oui. qu'en fait, à la fin, un collectif puisse se passer de son accompagnateur. Ça, c'est fondamental. Un, un rôle d'accompagnement est réussi, quand à la fin, l'accompagnateur, il, il est inutile. C'est-à-dire que le groupe est monté en compétences, et du coup, il n'a plus besoin de son accompagnateur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe à Maskovado. Ici, les habitants, ils font des trucs, mais moi, ça me sidère. Il y, y a des initiatives qui sont prises, il y a des ateliers qui sont faits, il y a une dynamique dans le collectif, il y a une manière de, de prendre tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui pourrait créer un conflit ou tout ce qui, tout ce qui peut être amélioré, bah à chaque fois quelqu'un qui s'en charge, qui devient moteur sur le sujet, et puis ça, ça atteint une fluidité et un dynamisme qui est juste extraordinaire. Quoi. Et du coup, avec votre expérience, là tu parlais qu'il y a certains moments qui peuvent être un peu difficiles à passer pour des collectifs, est-ce que tu peux citer, enfin vous pouvez citer peut-être deux, deux, trois exemples justement de de difficultés, enfin de passages difficiles dans, dans la gestion de projet de montage d'une oasis ouais. Quand ce n'est pas anticipé, c'est le moment où il faut commencer à payer. Justement pour ça où c'est important de commencer à payer très très tôt, de de, de commencer à prendre cette habitude parce qu'il y a toujours cette notion financière exemple, au compromis. Euh, mmh. Alors après si le terrain il est vraiment pas cher, ça terme, va être au moins oui. de l'architecte. Mmh. Si c'est de l'autoconstruction sans rien du tout, alors vraiment c'est sauvage. Mais à un moment donné il va y avoir le, le quand même le besoin d'acheter des matériaux, des de, de voilà. <rire> faut, faut quand même faut quand même faire un bâtiment quand même. Je sais pas même si c'est trois il faut quand même faire un bâtiment. Donc <rire> non, mais à un moment donné il y, y a voilà. Et donc du coup si c'est pas préparé, si c'est pas Gérer, s'il n'y a pas un bilan d'opération qui est fait, s'il si n'y a pas un plan de trésorerie, etc., le, le moment où il faut commencer à débourser, euh, Mascomado c'est 4 millions. Euh, si on s'y était pas préparé, on aurait eu du mal quand même à trouver 4 millions. Bah, du coup, on s'y est préparé très longtemps en l'avance. Donc voilà, c'est le rôle de l'accompagnateur aussi d'amener euh, ces, ces sujets-là, de faire un plan de trésorerie, de faire un plan d'opération immobilière, de regarder quels sont les moyens de chacun, donc quel est le budget de l'opération, parce que le budget de l'opération ne dépend pas que du coût de construction, mais dépend aussi des moyens de chacun, ce que chacun peut apporter. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Euh, après, bah, le choix de l'architecte, hein, ça, je, on en a parlé tout à l'heure. Euh, pendant les travaux, il peut se passer plein de choses. Pendant la phase de conception, il ah, y, y a un phénomène qui est assez intéressant. Parce qu'un projet d'habitat participatif, c'est hyper collectif. Donc on est tous en train de travailler sur les espaces communs, sur notre vivre ensemble, sur nos valeurs, sur notre charte, etc. C'est hyper collectif. Euh, on développe tout ça, on développe la façon de choisir notre architecte ensemble, et puis, on se met à travailler avec l'archi. Et quand on se met à travailler avec l'archi, une fois qu'on a passé la, passé la phase esquisse, qui est la phase où l'archi va avoir présenté un dessin, on va travailler sur nos logements. Et là, il y a une phase très perso qui s'enclenche. On travaille sur... Chacun travaille sur son logement. Et là, il y a vraiment un virage à négocier qui est le retour au collectif une fois que les logements sont faits. Ah, Cette phase-là, euh, il en fait, c'est très, très, très cyclique. Et euh, du coup, quand... Euh, il y a souvent un virage qui est, qui est assez fin à négocier quand on sort de cette phase très personnelle. Parce que euh, concevoir son logement, c'est un impact sur tous les voisins. c'est-à-dire Concevoir un logement, c'est concevoir un volume avec une surface, une hauteur, etc. Et cette surface-là, si elle rentre pas dans la trame du bâti si elle rentre pas dans les murs, il de la rénovation. S'il faut pousser un mur, ça impacte les voisins, forcément. Si on veut mettre une terrasse comme ça par-dessus, ben ça fait de l'ombre à celui qui est en dessous. Un sauna. Si un sauna, etc. Bon. Bon, tout ça, ça... Chaque élément qu'on va vouloir personnaliser dans son appartement, si si moi je mettre ma salle de bain là et que celui dessous met sa salle de bain là, eh bien comment est-ce qu'on mutualise les écoulements donc, Du coup, si on mutualise pas les écoulements, ça veut dire qu'il ben, y, y a un écoulement qui se fait dans, la, dans le salon, dans la chambre de celui qui est en dessous. Donc chaque chaque détail, voilà. après voilà. ben, après, faut bien, faut faut faut le savoir, il faut l'informer, il faut isoler, ou alors faut dévier. Enfin bref, donc il y a plein de détails techniques. Dans tous les cas, chaque détail de la personnalisation d'un logement a un impact sur son voisin. Et donc du coup, c'est comment arriver à rester collectif quand on travaille sur son logement, le machin qu'on a fantasmé, l'aboutissement vraiment de, de, de, de ce projet dans lequel on s'est engagé. C'est je veux dire, je veux habiter avec vous, vous êtes sympa, mais je veux aussi habiter chez moi. C'est aussi ça l'habitat participatif. Donc du coup, chez soi, moi, je veux me créer mon cocon. Je me... On m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais, donc je fais ce que je veux, je crée mon cocon. Et puis si je veux mettre ma salle de bain là, ben, je la mets là. Eh bien, comment on fait pour renégocier ce côté collectif Comment on revient au collectif Comment est-ce qu'on négocie la place, à la salle de bain Parce que techniquement, c'est pas possible. Ou ça va engendrer un surcoût, etc. Donc voilà, dans ce virage-là, de, de passer du, du personnel au collectif, bah, là, il y a un, un truc assez fin qui est à négocier. Et ça, il faut que les collectifs aient eh bien cette conscience-là qu'à un moment donné, on va retourner sur un projet collectif et que vraiment, l'objectif le, le, le, ultime, le but ultime, c'est d'arriver à créer ce faire ensemble. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est habiter ensemble pour faire ensemble. Et ça, c'est important, quelles que soient les, les frictions qui vont y avoir. C'est arriver à trouver le moyen de passer par-dessus les frictions et de trouver les bons compromis, les bons consentements, s'entira, pour arriver au, en fait à au vivre collecte. ensemble et à faire ensemble. D'accord. C'est juste euh, passionnant. Moi, j'apprends plein de trucs, là, ouais. c'est trop bien. Euh, <rire> malheureusement, on va devoir euh, pas tarder à arrêter. Alors, avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez juste... Euh, donner un bon conseil si vous en avez un qui vous vienne en tête je sais que c'est difficile, c'est souvent plus compliqué que ça mais voilà, si là il y a des gens qui sont en train de monter leur euh, oasis, ils sont en pleine gestion de projet, est-ce que vous auriez une petite pépite un conseil à donner euh, aux porteurs de projet vous n'êtes pas obligé, hein, c'est optionnel vous dites prenez un compagnon oasis <rire> bon conseil vrai. ah mais ça c'est une super transition et gardez le cap quoi. Et... <rire> le cap. bon bah merci beaucoup Rémi et Fred, merci. Euh, merci. Ça me fait une très bonne... Mal... Je suis trop content de ne voir pull à la paillette. Ouais, je <rire> le garde pour le dîner ce soir, t'inquiète. Euh, pour terminer, je, vais, je voulais justement dire un petit mot des compagnons Oasis et des accompagnateurs, parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir, et que c'est souvent des aides fondamentales quand vous montez votre projet. Alors, nous, ce qu'on fait chez Colibri, c'est qu'on crée des outils qui aident les porteurs de projets d'Oasis à... Euh, aboutir dans leurs envies et à s'outiller, justement. Et parmi tous ces outils, on a développé les compagnons Oasis qui sont des accompagnateurs qui vous permettent de vous donner des conseils personnalisés en fonction de, des problématiques qui vous sont propres. Et en Allez, on me dit de m'asseoir. Euh, donc, oui, c'est des, des accompagnateurs qui vont euh, vous donner des conseils personnalisés et ils peuvent intervenir sur les cinq piliers qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez besoin... Donc Yann s'en va, salut Yann. Vous avez besoin euh, d'un design en permaculture, vous avez besoin de structurer votre gouvernance, vous avez besoin de mettre en place un montage juridique ou financier, euh, de vous organiser, d'anticiper, comme disait tout à l'heure Fred, les compagnons Oasis y vont vous accompagner là-dessus et euh, à travers trois formules qui sont un peu en dessous du prix du marché, vous aurez tout sur le site internet. Au-delà de ces compagnons Oasis, il y a bien entendu tout un tas d'accompagnateurs professionnels qui vous accompagnent aussi pour des projets souvent plus urbains et d'envergure plus grande avec des bailleurs sociaux comme euh, APFAB euh, sur la région de Montpellier et dans les Midi-Pyrénées, Occitanie, Occitanie. Occitanie. Occitanie. toute Occitanie. Tout Occitanie. Il y a aussi Regain euh, en Paca. Voilà, si vous avez des, des questions, euh, on pourra vous orienter. Donc voilà, il y a tout un tas d'accompagnateurs personnalisés. J'en profite pour dire que en plus de ce, cet accompagnement Payant et personnalisé, Colibri développe plein d'outils gratuits pour vous aider un peu en amont à avancer, comme le parcours Oasis, qui est un parcours en ligne, accessible à tout moment, et qui vous permet de traverser les différentes étapes de construction de votre projet, réalisation d raison, euh, construction d'une raison d'être, montage financier, montage juridique. Voilà chez Colibri au projet Oasis, il y a moi, Gabriel, Pauli, il y a Mathieu Labonne qui est aussi directeur, donc on est deux. Si vous avez des questions, des besoins, surtout vous nous contactez, vous nous écrivez, on est là pour vous. Parce que c'est le deuxième épisode de Paillettes et Grulinettes et que les paillettes sont au cœur des Oasis, j'aimerais... Faire un hommage à Yann qui m'a accompagné pendant toute cette formation et qui a mis sa robe préférée. Merci Yann pour ce petit cadeau. Bon, bah rendez-vous pour le troisième épisode avec Yann qui n'aura plus de pantalon, hein, juste la robe. C'est progressif et c'est encore secret le lieu qu'on ira voir. Euh, voilà. On coupe <rire> Salut Salut Mec, mais... mais...